J'ai appris qu'on pouvait marcher il y a pas longtemps. Hein. Donc euh... Ah ouais, mais on en est là aussi. Je joue jamais au jeu, il va rien se passer. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que vu que je venais de console, on me disait, mais marche. Et puis je disais, ouais, mais je marche là, tu vois. Puis du coup, moi je pensais que c'était en appuyant la touche euh, plus lentement que tu pouvais marcher. Sauf que ça marchait pas. Et après, on m'a dit, non, mais c'est la touche Alt. Et là, j'étais. Puis là, quand j'ai vu, j'ai dit, ah, d'accord, parce que tu sais, sur console, c'est avec le joystick. C'est vis-à-vis de comment tu, tu, tu règles la sensibilité de ton joystick, tu vois comment ou pas Who are you? Your best Remember it. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube, ça paye les petits monteurs. Ce serait sympa pour eux, on va pas se mentir. Donc tu pensais que les claviers étaient analogiques oh, C'était à peu près... Non, vas -y, vas -y, vas -y, putain, non mais gueule. comment, un, comment un, un mec qui est aussi <rire> toi peut être millionnaire, franchement <rire> C'est pas possible, t'es comme une quoi, moi j'en peux plus de la vie franchement. Tu pensais que les claviers étaient analogiques Pour je toi, toi c'est peux... hyper intelligent hein, mais, mais voilà quoi. Bah ouais, donc du coup je dois, je dois t'attaquer ou euh... Ouais vas-y vas-y vas-y, je suis dans la chambre, hein, au top. Non mais c'est quoi ton move de... M Bien joué savais que j'allais venir te jouer à gauche, là Bah oui, parce que t as... je t'ai entendu oui, courir tout okay, du long, là. mais tout ne se joue pas dans ton aim. Rainbow Six, ouais. c'est 80% de clavier, 20% de souris. OK. Dans les mécaniques. Là où tout le monde, à chaque fois, te dit « Ouais, mais ton aim, ouais, mais ton aim, ouais, mais ton aim. » Mais en fait, l'aim, comme le KD, ça a été inventé pour que les gens puissent parler de Rainbow Six quand ils y connaissent rien. Les mécaniques de Rainbow Six compliquées, ça se joue dans ton clavier. C'est ton placement et tes déplacements. Là, ton placement, il pue la... Ouais, là tu te dis rouge, ok bah... mais j'ai gagné mon duel etc machin Mais tu gagnes ton duel parce que je te laisse gagner ton duel Bah ouais non mais bien sûr parce qu'en vrai j'étais hyper exposé hein. mm. Toute ma tête, mon corps hein. Ok donne moi les calls là, sur le game self Qu'est-ce qui vient de se passer là Où ça Bah je sais pas là si t'entends des trucs tu vois des choses et tout Moi Alors, je vais te euh, dire là. du coup Moi je suis en train de droner le top là tu vois. Ouais ouais Ok ouais. Je suis en train de droner dans le closet je sais exactement où t'es Du coup j'ai pas besoin de, de droner pendant 3 heures Je sais que je peux m'insérer quoi Je vais tenter un petit shot sur une ligne connue tu vois Mmh. Parce que tu aurais pu laisser ta tête ici Je suis en train de tourner, je me suis inséré dans la kit Je drone, je sens que tu veux me jouer sur mon drone des... Donc je sais exactement où t'es maintenant En fait t'es au ouais. niveau des toilettes parce que tu viens de te donner Je vais swinger à droite, je vais tenter un pré shot Et là j'y vais parce que j'avais envie de te mettre un wall tu vois. Bien joué ouais. pour la mélusie Je vais la deny Je respecte un peu maintenant bon. Là je te respecte pas Non, bien joué Ok mais toi tu vois quoi là Bah en fait je vois que je me suis je me suis nouveau BOPTA oh, ah mais t'es pas si mal placé en vrai là Bah oui t'es pas si mal placé. Qu'est-ce que tu vois pour pas tirer en fait C'est ça ma question. Tu dois me tuer là Bah toi ouais, j'ai 2 HP. T'es allé trop vite. J'ai moins 100 HP. T'es allé trop vite. Euh... <rire> bah ouais, il est là le truc. Là ça joue sur du réflexe pur. T'as la ligne. J'ai pas de pick advantage sur une décale comme ça. Donc tu dois me la mettre en fait. Là la ligne ouais. elle était bonne. Ton placement il était bon. Tu dois ouais. la mettre. Si tu la mets ouais, pas, ouais. c'est que t'as des réflexes de grand-père, quoi. faut arrêter terre de bosser, ouais. Après j'avoue que j'ai pris le pistolet aussi. Pourquoi Jamais, jamais, jamais. Stop. Non, tu me... Tu ne contrôles pas, tu, respectes, tu non, me respectes, Non mais truc, sûr, non, mais oui, non mais bien sûr, non. Oui. Jamais okay. je suis au top. Ouais, oh non. Ok, t'es Solis du coup. Ouais, pourquoi t'as dit oh non, t'as perdu ton drone Parce que j'y ai pas touché à tout le monde. Non non je sais que tu as pas touché ah, mais vu. parce que je sais que t'es Solis, c'est ça que me non. Ok, je sais où t'es là. T'es à gauche au niveau du sud-ouest. Mais le truc c'est que tu sais que je sais. Mmh. Donc es en train de réorienter, très probablement au niveau du sud. Ouais, ça c'est juste, ouais. Non mais il faut que tu saches ce que moi je sais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'ai Solis, n'oublie pas. Ah oui, c'est juste. Hmm. Fais gaffe à ton drone et... Fais gaffe à comment tu le joues. J'ai entendu un truc mais je pas assez... Attentif Tu me drones pas Donc qu'est-ce que je fais là Bah tu te balades J'imagine Ou tu retournes sur site Ou tu prends une ligne J'en bah, sais rien Bah qu'est-ce que je fais Prends deux secondes Pour me répondre Bah tu prends Normalement tu dois prendre les mais Étant donné que tu peux pas oui, me trouver Vu que okay. j'ai pas L'autre truc ouais. Il faut que je cherche bah, le lien avec toi Le, le bruit quoi Ouais Mais le truc c'est que Je reste sur site Et je bouge pas mm -hmm. Jusqu'à ce que ouais. tu me drones Et dans ce cas là je ouais. bouge Là tu viens me chercher là quand même oui, absolument. Mais c'est toi qui te fais surprendre. Oui, pas moi. Tu as été naïf, tu sais où je suis. Puisque tu me pingues. Mm -hmm. Du coup, tu devrais être en mesure de savoir où est-ce que je peux bouger. Soit je vais oui. rester dans la chambre, soit je vais venir à ta rencontre. C'est clair. Ouais, ouais, non clair Et derrière, bah, il faut que tu la mettes là. Là, je sais pas où il est ton viseur. Mais j'apparais à peu près aussi vite que tu apparais vite dans mon viseur. Il faut mm -hmm. que tu la mettes. Il faut que tu lèches les arrêtes. Il faut que tu respectes le jeu. Parce que tu as un avantage. Moi, je sais pas que t'es là. Ce qui me fait gagner là, c'est mon crosshair placement. Dans, au moment où tu me pingues, je suis en train de me dire où est-ce que j'ai laissé des traces. De pas. Oh, le jackal, quand clair. on y pense bêtement, on se dit bah c'est facile, on, on sait où il est. Bah, mais le problème c'est que moi maintenant je sais où est le Jackal, hein, si j'ai une bonne mémoire. Mm -hmm. Bon c'est pas très grave ça, en l'occurrence. Et ne bouge pas trop ou vas-y doucement, lèche les arèques, respecte le jeu, foutoie toi la tête dans l'écran aussi ça c'est un autre truc. Parce que tu me dis ouais j'ai pas eu le réflexe à l'heure, bah ouais mais bon qu'est-ce que tu fais là À l'heure actuelle Ben bah, je, je suis en train de mater les cams. Parfait, impeccable. T'es dans un endroit safe ou pas Oui. Donc okay. j'ai l'impression Ah ouais, bon, c'est soit oui soit non. Ça. Oui. Tu vois où je suis Oui. D'accord. Du coup qu'est-ce que tu fais là Ben j'attends pour le moment. Parfait, impeccable, bonne réponse. T'as pas besoin de décaler en fait, hein. tu m'as vu où j'étais etc. Je vais reperdre 10 secondes, il faut que je me déplace. Moi j'attends que tu fasses une erreur en fait, hein. t'as pas besoin de faire une erreur. Tu restes à l'endroit, tu restes à proximité du site ou sur le bomb site et dès qu'il y a un drone qui arrive tu le casses, tu te relocalises et puis voilà c'est comme ça que tu gagnes. Mmh. Tu fais quoi là T'entends quoi là J'entends que t'as droné le site. Mm -hmm. Ça veut dire danger pour toi Oui. Ça veut dire danger Je viens de prendre une info sur toi. Oui. Là, je t'ai laissé en vie parce que je suis sympa. Tu devrais être mort. Ouais. As, tu t'es pas relocalisé alors que pourtant. J'aurais dû le faire, ouais. J'ai fait quoi là T'as posé à une clé mort. Ok, bah fais attention parce que ça, c'est un cadeau. Je te la donne celle-là Ouais ouais Elle pas trop mal Hop hop hop hop hop mmh. Ton cross placement il est dégueulasse là oui, là oui, j'allais le dire justement, j'allais dire, ouais, j'ai vraiment de la chatte. Bah ouais, bah oh, ouais, quoi. ouais, tu te fous la tête dedans. Au moment où je fais un trou à gauche, tu me respectes, ça part au niveau du trou, et après ça revient sur le scan de la porte. C'est Tu respectes l'arrête à gauche, et en avant. Ouais. La clé mort, si je te l'avais pas dit, tu serais remonté comme un pimpin, tu te la serais prise, non Je l'ai entendu, donc j'aurais fait attention en, en, en montant. Okay. Honnêtement, je me serais pas fait avoir par celle-là, par contre, j'aurais peut-être couru comme un dératé jusqu'à la porte, et là, peut-être que je me serais fait avoir. Je, je meurs pas souvent sur des clés morts pour être honnête, même en game normal. Et là, là tu viens de perdre ton meilleur ami en duel. Hein. Oui, je... oui. Ouais. Et puis t'es même pas au thèse, donc. Bah ben euh... ouais, t'as tout perdu. T'as joué comme un silver. Tu prends ton drone, tu repars avec, tu le ramènes au spawn et tu repars avec. C'est tout. Oh non! Je regardais en haut. Bien joué. Ah, mais pourquoi tu regardes quelque part en final Bah, ben, parce qu'en fait, moi, je Joue l'objectif, joue ouais. l'objectif, ok. Tu vas sur l'objectif. Après, tu t'allonges. Ou. Tu... tu casses la ligne. Tu mets ta tête au niveau du billard et tu bouges pas. Et là, c'est mmh. le mouvement en fait qui fait que je te vois. Si t'avais pas bougé. Oh. C'est Rainbow Six, hein. Je te vois pas sur la décale. Lâchez où t'es, n'oublie pas de relocaliser, du coup. J'ai cassé combien de drones Deux. Bien joué, un peu de chance non Bah oui, bah après tu pouvais que être là derrière, hein. <rire> vu que t'as la fumée Ouais d'accord, mais tu me laisses aller sur le site quoi J'avais tout ouvert, départ je prenais la ligne Oh et ouais après, mais là, non mais d'accord, ton... Mais ton move il, était, il est nul, moi je suis à l'aise Donc au moment où je rentre, je m'imagine pas mon crosshair, j'imagine le tien tu vois Tony, tu m'as tué, t'as balancé un pré shot Je me suis dit à la limite il aurait fait un pré shot horizontal comme ça, mais ça reste mes donc la cadence elle est pas ouf. Ce qui veut dire que j'aurais pu passer entre deux balles quand même. Il aurait fallu au moment où je push sur le site de venir tourner autour de mon truc vert ou à la limite bon, de regarder le temps que je vais mettre pour... Euh... Bah pour voir si ça passe tout simplement. Oula, Théorix de nouveau. Non, <rire> tu sais que mon drone il tombe au même moment dans, le, dans la trappe où tu putes Tu savais que j'étais là du coup. drone. De base, il était en haut. Ah, mais il est là le problème. Prends ton drone, ramène-le au spawn et avance case par case. Et après, tu vas faire un niveau plus 1. Tu laisses le drone entre là où tu t'insères et là où tu spawns. Comme ça, ça te permet de voir les spawn kills. Et après, niveau plus 2. Tu mets ton drone dans la première case dans laquelle tu vas t'insérer. Niveau plus 3. parle avec des teammates. On, on oublie la case teammate. On imagine que c'est toujours dans du duel. Tu laisses ton drone caché à un endroit où je pourrais passer ou alors sur un site où je vais être au final. Qui va prendre une information capitale. Soit sur ton insertion, soit sur la position où je vais être. Voilà, c'est comme Hein. l'évolution de la maîtrise du drone quoi Ah. T'as entendu quoi là J'ai entendu que t'as repéré le, un bomb site. Ok. Est-ce que tu penses que j'ai une ligne directe sur le bomb site Si j'ai repéré le bomb site, ça veut dire mmh. que j'ai une ligne directe sur le bomb site ou mon drone avait une ligne directe sur le bomb site. C'est un élément capital. De facto, tu sais où est ma tête. Ou, oui. tu dois chercher un drone. Sachant que la porte était fermée, alors ça pouvait pas être ma tête. C'était un drone. Non. Faut que tu cherches le drone. Et s'il y a un drone et pas de son derrière, pour toi ça veut dire danger Moi j'imagine que t'es là Je vois rien <rire> <Il y a rire> la... ah, Tu m'as tellement la de La ménésie cool. qui t'a <rire> sauvé <rire> Du coup, là, c'est parce que tu m'avais entendu venir là ou euh, tu t'es dit par défaut, étant donné que tu m'as drone euh, du côté de ma rota, tu t'es dit, ben, il va aller là-dessus. Tu t'es mis dans la même chose que tout à l'heure, en fait. Dans, dans une... un coin. Non, j'avais une rota. Une rota vers où fait... Ben, euh, vers l'autre côté. Quand, euh, quand tu m'as drone. Mais il faut que tu puisses respirer. Respirer sur Rainbow Six, ça veut dire au moins avoir une possibilité de pique à gauche et à droite. Il n'y a aucun moment où tu viens te mettre dans un coin comme ça quoi, à moins d'être flashé, d'avoir un shotgun mais dans ce cas là du coup je, je te dirais bah ouais mais tu t'es mal placé avant, ça c'est le premier point. Le deuxième point t'as fait du bruit, ouais, je t'entends à droite, t'as fait un clic droit ou je sais pas quoi, au début je sais pas où t'es, ça veut dire pour moi tu vas gagner le round, Et il y a 30% de chance que je le gagne, 70% de chance que tu le gagnes, tu as fait du bruit, bah ça c'est totalement inversé, on n'est pas passé en 50-50 hein, on est passé en je vais t'en en fait. Ouais. Je comprends Non, oh non Ah, ah mais tu étais soliste de nouveau hein, voilà. oh. <rire> <rire> mmh, est elle est tellement je... relou elle en fait Je n'ai jamais utilisé mon gadget C'est vrai mmh. Mais comment t'as su que j'étais là du coup Est-ce que t'as la capacité de répondre toi-même à la problématique en disant Ah j'ai trouvé T'as entendu mon drone quand je l'ai lancé Ouais Et quelle est ton erreur du coup Bah d'avoir droné à l'intérieur de l'escalier alors que t'étais pas Enfin que le site il est pas très loin et que tu pouvais très bien être proxy Bah c'est pas ça Enfin t'es jamais allé dans la room qui était en face Au moment où tu drones faut que tu fasses attention ah oui, tu juste... vois En fait je me suis dit je fais ça comme ça Si tu voyais mon drone bah, au moment où j'arrive sur le bombsite Je dirais que peut-être je passais par l'autre côté tu vois et non pas par les escaliers là. Non mais essaie pas de... Fais des choses simples, tu rajoutes les layers de difficulté après. Si t'essayes de faire des choses compliquées alors que t'as pas la maîtrise du truc, tu t'y perds et tu fais de la merde. Regarde comment l'IKEFAQ il a gagné au sol duel, y avait RIEN d'intelligent et je le dis sans méchanceté. Non mais c'était ultra efficace. Y avait exactement. Chacun des moves était réfléchi. J'ai aucune idée Je drôle. Pas grave, t'en fous, t'es à côté du bon site il s'est passé quoi là T'as trouvé le bon site. Où est-ce que je pourrais être bah, Là-bas. Va te mettre aux endroits oui, où je pourrais être. Genre là. Ouais, ouais, ouais. Ici. Où, ou bah, enfin oui, oui, mais plutôt escamine pour le coup. Mais oui, oui, d'accord, ouais. ok. Et la dernière ouais. possibilité, la probabilité, mais on est d'accord que celle... Escamen, pas la vue sur oui, la On est d'accord, on est d'accord. Je l'aurais ouvert, mais tu m'aurais entendu du coup. Voilà. Et la dernière Et puis, euh, bah ici. Euh... ouais enfin, regarde derrière toi. Oui, à la fenêtre. Ok, d'accord, ça marche. Mais la fenêtre est-elle cassée non, non. D'accord, ok. Tu sais, ouais. tu sais ce qui s'est passé du coup. Tu savais que c'était oui. un drone. Il faut toujours que tu fasses la gymnastique. Tu vois ce que je veux dire bah, Je savais que c'était. So... Honnêtement, je savais que c'était soit le drone, soit j'allais voir ta tête vers le pilier euh, là où je vise là. C'était ça quoi. C'est un détail et il est hyper important ce détail. En ouais. duel, hein, le fait de spotter la bombe, bon, c'est important si le mec a jamais spoté la bombe euh, du coup pendant leur phase de droning et qu'à la fin il fait euh, machin à planter la bombe. Un, la plupart du temps, quand t'entends ce genre de truc là, ce qui est une indication importante, c'est de savoir qu'il y a un drone sur le site. Oui. Ok, t'es contact à droite de ma fenêtre, hein. Déjà. Et je, tire, je te tire même pas dans la tête hein, je suis gentil Ouais ouais, je, ouais, ouais mais j'ai totalement le choc Je m'attendais tellement pas à que tu sois à contact euh, là Je pensais que tu serais derrière le lit Mais là où t'as balancé ton C4 Ouais Bah alors Mais t'étais pas là du coup Bah si je suis pas mort <rire> bah oui, bah tiens, des fois c'est 4, euh, c'est plus ou moins éloigné, tu pas, tu vois. Oui, t'as voulu trop te précipiter quoi. La ouais. fin du round des proches ok Je suis sur le bon site, mm -hmm. tu m'entends Je suis en train de caper. Bah après, il va falloir jouer à ce jeu de je suis en fait check, je suis pressé par le temps, il est sur le bomb site et il faut que je le trouve. Okay donc c'est okay à ce moment-là que tu fais tes petits gauche-droite, c'est ça Ça c'est fini ça. Ah. Ça c'est pas. Tu peux le faire en hipfire à la limite, donc sans faire de clic droit, tu vas plutôt lécher les arrêts et être efficace. À la limite, presque en prenant le temps de marcher, en découpant en pixel après pixel, si je puis dire, tu viens faxer, en fait. Alors que toi, là, t'as fait un grand gauche-droite. Au moment où tu me vois, ah bah zut, je meurs. Et tu te fais surprendre par une position. Et tu peux pas mm -hmm. faire ça. Parce que des positions, dans ce cas-là, si tu te fais surprendre par celle-là, il y avait celle où j'étais debout au même endroit. Accroupi ouais. au même endroit. Accroupi légèrement à gauche, accroupi dans le corner, contact à droite de la porte. Il faut que tu dises, ok, il est où Bam, ok, je vais balancer un C4, ça va deny cet endroit-là. Ok, bien, ouais il a, il a deny mon C4. Il y a de grandes chances, du coup, la probabilité qu'il soit à droite, elle y est pas. Soit il est contact à droite en rentrant, ou soit il va être juste à gauche en face de moi, quoi. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, bah, soit tu le fais en scanning doucement, ou alors, oui, tu viens au contact de la porte, et ça, une fois de plus, hein, c'est du clavier, hein, c'est pas de la souris, et tu danses avec moi. Là, ça va être relou. Tu vas montrer ton épaule, et là, ça va être un shake qui va être intéressant. Parce qu'en mot. Ton épaule, j'ai pas le choix que de tirer. Et si je tire, je donne ma position. Et si je donne ma position, je donne la position de ma tête et tu peux décaler et me tirer dessus. Parce que non seulement tu envoies ton bras pour dire vas-y, tire, dis-moi où t'es, mais en plus, plus ça va, tu plus tu dandines et tu viens prendre l'info quand même visuelle de ce qui se passe dans la pièce. Faites du ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, c'est que mes mécaniques elles sont pas. Bah... Mais oui. Voilà, Rainbows vous vous X avez l'habitude avec euh, oui, mais vous avez l'habitude avec euh, le clavier et tout. Moi, honnêtement, je débute vraiment avec ça bah et, oui. et, et du coup euh, c est, c est là, là, là, ça sert compliqué. à rien. Ça sert à rien d'essayer de se dire parce qu'il y a toujours les personnes qui vont du coup vont tomber dans les extrêmes et qui vont se dire ouais, mais Rainbow Six, c'est pas un jeu avec de l'aim, c'est surtout un jeu avec du brain. Ouais, mais l'un sans l'autre, ça va pas en fait. Ah bah non, ça c'est sûr. Et à l'heure actuelle dans Rainbow Six, vaut mieux avoir 100% de aim et 0% de brain que 100% de brain et 0% de aim. Malheureusement, ouais. le ah ouais, jeu évolue ah ouais. vers un shooter, ça reste un jeu où faut cliquer sur des têtes. Bah, Donc, après, euh... c'est hyper. Après, à part ça, ça c'est hyper dommage quand même. Oui, bon, cool. ça c'est un autre débat. S'ils avaient pas fait ça, il y aurait moins de joueurs, il y aurait moins de viewers. Moi je serais plus là, il y aurait encore moins de joueurs. Bah, c'est normal. Hein. Mm -hmm. ah ouais, bah, tu vois ce que je veux dire. C'est Comme s'il si, y a 25 ans euh, au McDo, c'était du foie gras et du caviar et que maintenant c'était un vieux hamburger pourri et ce que le McDo est devenu, tu dirais putain, c'est dommage. Ouais, mais il dirait bah, mais si on n'avait pas changé nos habitudes, on serait fermé. C'est comme ça. Bon, ouais. j'y vais, poulet. Merci encore pour le truc. Bah, merci à toi. Et puis euh, un grand, grand plaisir. Et puis, euh, bah, à tout bientôt avec les héros de la pâte, quoi. Ça marche. Bisous, poulet. Ciao, ciao, bisous. Bonne soirée, Bonne Bonne soirée, soirée tout, tout le monde. Bye. Il est nul à chier. Pff, on n'y arrivera jamais. Là, c'est parce que je suis vraiment méchant. <rire>